comment ça va aujourd'hui moi ça va très bien alors j'ai une petite, une petite vidéo euh, petite vidéo que je fais là c'est pour que vous me dites vos anecdotes les plus drôles euh, et on va les lire ensemble les potos pour savoir euh, je ferai un sondage sur instagram tout à l'heure je lancerai ça là je lancerai euh, dites moi ça dans les commentaires vos anecdotes les plus drôles je répondrai à toutes les anecdotes et si vous voulez envoyez moi un courrier incroyable et on pourrait faire un unboxing aussi, j'ouvrirai des... des colis, si vous m'envoyez des colis, bien sûr les potes, les potos Et les filles aussi qui regardent mes vidéos, je voudrais savoir si vous aimez bien mes vidéos, si vous voulez que je fais d'autres trucs Et là c'est, dites moi vos anecdotes les plus drôles ou les... ce que vous avez fait à vos, bro... à vos profs euh, comme blague aussi voilà, je voudrais savoir ce que vous avez fait aux prof profs, comme blague, et je fais une vidéo sur ça après. Alors j'espère que vous allez me dire des bonnes anecdotes, les potos, pour sortir une belle vidéo après, que je vais faire un bon montage pour le faire. Ça va prendre du temps, et je sais pas si elle va sortir euh... aujourd'hui, si c'est le temps de la faire, ou peut-être jeudi. Je sais pas si elle va sortir jeudi et pour vous dire que là, je... Voilà, je vous fais cette vidéo là pour ça. Et je fais une autre vidéo pour vous parler d'autre chose après. Bon, dites-moi ça dans les commentaires tout en bas après. Voilà les potos, j'espère que vous allez me dire ça. Merci de votre euh, compétition pour faire euh, tout ça, les blagues que euh, vous avez fait aux preuves. Euh, moi, ce qui, j'ai vu une fois en fait, euh, je me baladais avec ma mère et ma soeur. Et c'était des gars en fait euh, qui, il y avait un bateau, ils descendent là, hein, ils descendent en pente, ils ont fait la descente en pente et après c'est y une petite montée, ils ont intégré dans, dans des arbres en fait et après moi et mes parents on est... et ma soeur on était super euh... en fait c'était super rigolo alors nous on est parti on les a laissé dans les arbres bon après ils ont réussi à descendre bien sûr mais nous c'était rigolo pour nous alors Voilà, moi je vous ai dit une, une anecdote que j'ai vu ça et mes parents. Après, dites moi dans les commentaires vos anecdotes les potos De quoi s'est passé à vous, vos preuves, vos parents et les anecdotes les plus Et on fera une autre vidéo pour les anecdotes Les moins marrantes, euh, par exemple si vous avez fait une bêtise et tout ça On fera une, une vidéo pour ça aussi les potos Notez moi tout ça dans les commentaires Je vous laisse là, n'oubliez pas de mettre pouce bleu, de vous abonner A plus pour la les vidéo les potos Et maintenant a plus pour une nouvelle vidéo, bye, et un contenu génial, bye.